Bonjour à tous. Euh, alors, on fait ce petit tuto pour vous éviter de payer un article de danse que vous aimez beaucoup trois fois plus cher que son prix de base. Il se trouve qu'il y a sur internet, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'arnaques. Moi, j'appelle ça une arnaque. Vous pouvez tomber sur une barre de chaussures de danse que vous trouvez super jolie au prix de par exemple 120 euros. Et finalement, sur notre site, ces mêmes chaussures coûtent 40, 40 euros voire 38, enfin bref, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, euh, je vais vous faire part de ma petite astuce pour vous faire économiser euh, des sous, ou du moins pour ne pas vous faire avoir. Alors, je vous partage mon écran. Voilà. Alors, je me rends euh, sur le site en question lorsque j'ai un doute. Vous allez sur votre site en question. Admettons, vous aimez beaucoup ces chaussures. Donc À la base, elles coûtent 140 euros. Et là, on vous fait croire, économisez 30 euros. Vous avez une promotion de dingue. Elle ne coûte que 98 euros. Je télécharge une application qui s'appelle Giazo. G-Y-A-Z-O. Une fois que vous l'avez téléchargée depuis Internet, elle se retrouve dans vos applications. Je clique sur Giazo. Et là, ça m'ouvre un curseur de capture d'écran. Je prends en capture d'écran mon talon. Et je veux être sûre de ne pas le retrouver à, je sais pas moi, à 40 euros sur un autre site. Je fais clic droit. Là, ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Je fais clic droit, rechercher une image sur le web. Et là, on peut voir qu'elles apparaissent sur un autre site. Je clique dessus. Just do it. Je les recherche. Tiens donc, elles sont là, au prix de 43,91 dollars, c'est-à-dire à peu près 37, 38 euros. OK. Donc, euh, clairement, à choisir, hein, autant les acheter sur ces sites. Autre exemple. Autre exemple, ces chaussures-là, sur Mélise, au prix de 127 euros. Je refais la manip. J'y Je prends ma capture d'écran. Clique droit. Rechercher une image sur le web. Pinterest. te reste. Ah non. Ce n'est pas celui-là. On va choisir euh, ce site-là. Ça a l'air d'être les mêmes, ouais. Allons-y. 77 dollars, ce qui doit nous faire euh, 70 euros à peu près. Et nous, on les avait vus au prix de… Pour rappel, 127 euros. Voilà, donc encore une fois, bon, euh, il y a Anguille Souroch, idem pour les vêtements de danse. Moi, j'avais vu exactement euh, ce body. Voilà, je m'étais faite sponsoriser sur Facebook euh, avec ce body-là. Je me rappelle très bien, ce n'était pas ce site et c'était beaucoup moins cher. Et je suis retombée sur le même article quelques mois après, sur ce body. Et là, je vois qu'il est à 35 euros tout d'un coup. Donc, qu'est-ce que je fais Magie, magie Je vais sur mes applications, Jiazo et je vérifie l'information. Je prends en capture le body. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. N'hésitez pas à insister, d'autant plus si vous avez un doute. Clique droit rechercher une image sur le web. Il est là. C'est le compte Pinterest du compte Shane. Enfin, je ne sais pas comment vous le prononcez, moi, Shane, Shane. Bref, on connaît tous ce site et il est au prix de 16 dollars, c'est-à-dire à peu près 12 ou 13 euros. Voilà, et nous, on l'a vu. Sur un autre site spécialiste de la danse au prix de 35 euros. Donc, sous prétexte qu'on euh, est spécialiste de la danse, on va prendre finalement des articles sur des sites très connus chinois, on va se dire, ah oh, tiens, ça s'adapterait bien à la danse, ça, et on va ben, monter le prix alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Euh, bon, je pourrais vous en citer plein d'autres, notamment euh, sur ce catalogue et sur d'autres sites. Euh, on ne va pas passer mille ans, vous connaissez la technique, petit récap. Vous allez dans vos applications. Une fois que vous avez téléchargé l'outil de capture d'écran, Giazo, G-Y-A-Z-O, vous avez votre curseur. Vous prenez votre capture d'écran. Ça vous renvoie sur une autre fenêtre. Vous faites clic droit, recherchez sur le web. Et là, vous tombez sur tous les sites euh, qui mettent en avant l'article euh, de votre choix, enfin, que vous comptez acheter. Voilà. Euh, je pense que la vie est assez chère pour euh, payer des choses... Euh, plus cher que ce qu'elles sont donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous livrer cette petite, cette petite astuce. Euh, autre astuce si vous voulez vraiment acheter de super chaussures de danse allez sur le site lightinthebox.com c'est un site chinois vous serez livré entre 7 et 10 jours maximum 7 et 8 jours en général voire moins vous avez des super chaussures de qualité qui coûtent entre 25 et 50 euros pas la peine de dépenser 200 euros dans une paire. Il y a de très belles choses. Moi, j'en ai acheté une paire il y a deux ans. Elles sont toujours là. Et euh, d'ailleurs, ce sont des chaussures dans lesquelles, euh, dans lesquelles je suis super à l'aise. Euh, de toute façon, on vous l'écrit dans l'article. On vous écrit quelques petits conseils et quelques petites boutiques fiables où acheter vos vêtements et chaussures de danse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vais tenter de couper cette vidéo. C'est bon. Au revoir tout le monde.